bonjour bonjour tout le monde alors ce matin inspiré par euh, euh, le premier épisode de la série euh, netflix sur le rangement de Marie Kondo je me suis dit et si je refaisais un petit tri style Marie Kondo euh, de mes vêtements première catégorie sachant que j'ai vraiment pas grand chose en gros j'occupe ces trois tiroirs là et j'ai cintre et quatre vestes donc je vais tout sortir et voilà je vous accompagne Voilà tous mes vêtements. Alors ça c'est la robe que je vais mettre. J'ai un mariage mi-mars donc c'est la robe que je vais mettre. Il y a mon fils à côté de moi. Et cette robe là, à vrai dire, je vous la montrerai, je la vends en fait sur Vinted. Donc euh, je vous mettrai mon lien Vinted là en dessous si ça vous intéresse. Et voilà. Ranges around like an ocean Ça, c'est tous les vêtements que je garde. Donc, il y a tout. Il y a mes vestes, il y, y a tout, tout, tout. Ça, c'est l'événement qu'il faut que j'ai une action à faire. Donc, ça, enlever les peluches, euh, enlever le flocage qui est complètement cassé, etc. Euh, ça, c'est ce que j'hésite. Mes sous-vêtements que je garde. Ça, c'est un drap de plage. Donc, bon. Ça, c'est ce que je vais vendre, mettre en vente sur Vinted. Ça, c'est ce que je vais jeter, enfin, donner euh, à une association. Parce que, bon... Il n'est pas vraiment en état d'être mis en vente. Et ça, c'est mon pull moche pour Noël, donc je vais le mettre avec les décorations de Noël. Et maintenant, on va tout plier You no. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous avez vu le petit avant-après. En attendant, j'ai remis un pull, <rire> j'avais frais. Et euh, si vous êtes intéressé par les mises en vente sur Vinted, euh, pour faire un petit peu d'argent, je vous mets le lien là en dessous. En fait, c'est un lien de parrainage, donc ouais, je ne suis pas payée par Vinted, mais c'est juste le lien de parrainage. Et je vais vous reparler bientôt, euh, la semaine prochaine, justement de 10 façons de gagner de l'argent, notamment en désencombrant et plein d'autres choses, vous verrez. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao